Salut Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses très certainement à la photographie et au réflexe Nikon. C'est un premier bon point. Je te propose donc de venir faire un tour sur ma chaîne YouTube. Tu trouveras des tutos dédiés, donc au D7000, au D7100, au D7200 et au D500. Et tout récemment au Nikon Mirrorless Z6. A savoir que l'ergonomie Nikon est pratiquement la même sur tous les boîtiers, mais plutôt seront aussi très certainement valables pour ton réflexe à toi. Mes tutos s'adressent à ceux qui n'aiment pas feuilleter les 18 000 pages des manuels d'utilisation, mais plutôt apprendre en images et en vidéo, en ayant des conseils et astuces. J'ai également abordé des sujets tels que la mise à jour de vos réflexes, comment nettoyer son capteur photo, comment régler les problèmes de mise au point, back et front focus, etc. Sachez que vous pourrez facilement trouver une vidéo qui correspond à votre recherche en cliquant ici sur la petite loupe, puis en tapant un mot en rapport avec votre recherche. Par exemple, si je veux trouver une vidéo en rapport avec la mise à jour des boîtiers de Nikon, je tape « Mise à jour », je valide et bim, voilà. Pareil, si je cherche une vidéo sur la mise au point, je tape « Mise au point » et je valide. Bim Les résultats qu'on prend dans ces mots apparaissent juste en dessous. Allez, maintenant, ça fait trop longtemps que tu es devant ton écran. Alors, sors, va faire des photos puis viens regarder ma chaîne.